Je suis de Val -d Je viens d'Angers. Je viens Deutschland. L'idée, c'était de proposer à des jeunes artistes des trois pays de rencontrer des équipes artistiques, de rencontrer des personnes qui sont impliquées dans l'action artistique auprès de personnes en situation de handicap. <rire> Pendant 30 semaines, on a essayé de fignoler euh, les différentes activités, donc euh, quel type d'atelier. On s'est entendu à partir de nos compétences personnelles euh, en jeu masqué, en rythme et percussion. Et on s'est associé une troisième personne, France pour la... Geoffroy, pour la danse, qui elle est déjà une bien personne bien, handicapée. Également avec L'idée des ateliers est venue de nos expériences personnelles et aussi du goût de pouvoir mélanger les styles et les genres. On voit bien que le médium artistique permet vraiment d'avoir toutes les différences au sein même d'un groupe qui est apparemment pareil pareil identique. Ouais. Yes. c'est bon, tu bien récupéré. Super. Es ist eine wahnsinnig gute Erfahrung für mich, äh, eben an dem Platz hier zu sein äh, und äh, mich einfach darauf einzulassen. Es ist zwar schwierig mit der äh, Übersetzung bzw. mit einer anderen Sprache, aber man lernt einfach sehr, sehr viel äh, von der Mimik, von der äh, von Gestik äh, von allen und das ist total… C'est moi qui fait ça. macht. Okay. Oh, trop tôt. Ah, Trop tôt, Laissez bin yeux D'accord. La thématique du stage m'intéressait puisque j'étais déjà euh, dans mon travail de conteuse et de comédienne, dans une approche en fait euh, de réaliser un travail autour de la médiation par le biais de la pratique artistique. C'est chouette parce qu'on est tous en train d'échanger, euh, on apprend des mots en allemand, on apprend des, <rire> des expressions québécoises, on s'échange plein plein de choses et euh, ça a créé vraiment une grosse émulsion de groupe et euh, du coup c'est vraiment riche. Le fait de vivre cet atelier-là, ce qui amène au, au plan professionnel, c'est que justement, on a des pistes pour euh, justement amener une meilleure intégration sociale des personnes autistes ou déficientes intellectuelles. Ce projet-là est la preuve vivante qu'il y a un mouvement international autour de la culture et de l'handicap, puis l'handicap au sens large, pas seulement l'handicap physique ou l'handicap mental, même l'handicap au niveau de la langue. Mais on doit toujours être en contact, Alors, on doit toujours cest pas seulement entendre, mais aussi dabei sein. I'm in my face so far